La storia di un gruppo di scruccò a chi li piacciono i soldi i dinari i tiatio i primpli i sghei il patrò di scruccò un maestro si chiama l'anciulata e un roncicò, un spercio, che ti e un soldadio c'è mi da rubare oreilles de di et e moi nos rivati d'arrivés Ah anche io ce Finita de venir à a à la de Izarine. Finita de ces e et de mettre à l'iciode Je 21, Finita de ces e d'un de ne Oh, madame n'est Qu'est-ce que tu peux Tu Tu paga, un sol madame. un Un café et quatre, so, est 4 mètres dedans. C'est quoi il et qua nostra squadra pronta a devenir rica, et à avoir sta qui ben fiarati. Avec un besoin de gagnon. On ne peut pas chama de nos rivérinons. Et, je pense que nous avons tous les noms de pays et de cités courtes de beaucoup Tout serait Bastille. Bastille! Baba! Tu tout pas de personne, frère! Baba! Tu serais Gisunaccia Comment Gisunaccia? On va de même avec la baioca Gisunaccia Sur le pays de golf golf Votemi Quel est qui veut que les rossines Gisunaccia? Eu! Va bien! Dauf, c'est tout un monde divino Et un monde divino va dans un quadrino Tu, votre pays Portivite! Il paese di Avrasca, di Aspula spulla di Spacconi e di Manitavunati. Parli di Manitavunati? Perché sono bracci mozzo? Eh? Yeah. Pitiacu! <laughs> Un po mica. E dei, come un'homme? Tu sarai Corsi Feriz, perché Giranduleti conta e usoldo. Et des cousins qui t'avaient tout trouvé une identité nouvelle. <truits> BABAAAAAAAAAAAAAAAAA <truits> Bastia, Bastia, A qui on a soldi, on ci stia, BABAAA BABAAAA et par qui pas de quand je des sourires. Une matinée, ils sont a une belle quest tu du restaurant de l'autre perse Tu as à Si tu as te trouves tu problème. Ah non, non. É o tio de Agucina de um mebratilho. Eu não um posso mica. E o magazino de Paulo Rossi no burgo? O tipo é velho, será fácil de escrupar. A mm. eu tinto. Eu compro set e a sete e vende a treino. Sempre a bom patinho. Não precisará nuda no a vinte em deel. Niconosco, que está a munida. Está a soldi a tu Patrício Pampavolo, se chama. O cantar. E não. Pendant un la est mère, On a pas de une a de voiture comme a de n'y a pas de a de voiture. Il n'y un voiture. Il de de Il a Il a où connais Didia, Sarah, Atzeka? Où type poudes Atzeke pido? You non, know Bastia, Atzeka, l'usine qui stampa monnaie. <Brave> Papa. Et mémos ce cappuccino. Un cappuccino dimisiao? cappuccino m'aime la première chose que vous ferez quand vous entrerez sera de regrouper les gens et de piller tous les téléphonins et après bah bah. oh, les chaparets va bien ou tant de téléphonins qui coûtent le dos de un cou, je ne veux plus être sur le paquet, je ne veux être sur le coucou du braou, je ne veux pas être un gatillo, vous serez tous mis en place à chapar les téléphonins perché che? sono? Un piaccio animo! O oh niente! Yes. Il diacono di manco un soldo per far cantare un cieco mi toccherà a rinfricare il telefono. Un ti guida che dopo, con tutti i soldi, ti troveremo un cigno, sarei un capra cagalinare! E, asai ciò che si dice, con soldi e amicizia, si torce a un asa a giustizia, non risicchia niente, eh va Tu, Bastia! se ne starai con un gizonaccio a te n'allienti e vi toccherà a spaventare sta calmo di piombo la macchia oh il tinto così beluccio va bah bene e posso tirare uno o due va bene non ci sarà mica bisogno va spaventare Balaric. Ou t'es plus belle ou bal Ma quantum. Chiola est sa pronte. Ah, tout propre. Yosriara. Papa, c'est la police. Papa, c'est la police. Papa, c'est la police. Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa. Papa, pour t'y verre qu'il Et tout cas, après à porta qu'il cachot. a Oh Non ho mai per trasportare tutti questi biglietti. Come in Bastia, ci sarà un tunnel. A presa due stag e una diversione per guadagnare tempo. va bene! E un tunnel? Sono i miei talpi che l'hanno fatto. Là, l'hanno fatto mentre due anni. Si chiamano Tic-Tac. Tic talpi E baso! Come ho detto? D'un tunnel. Due usaggi saranno sarani complici e i pienagi a piazza di Gisunaccia e di Bastia Imitarete falsi bombi a non tagliare. Io eh, eh, eh, eh, voglio, sono un Sarà di un contatto con i media, da avere la punzanta di un popolo. Sti di ricchi che perdigna sovrasca. Distribuzione di lasagne al popolo. A noi. Arena Écoute, Ascrukunaria. Une matinée, je Una, Virginia. Una, Virginia. Una